Salut, cette vidéo est extraite du live, on fait un playbook ensemble. Et si tu veux utiliser un super soft pour faire ton playbook, je te mets à disposition celui que j'ai fait gratuitement. Le lien est dans la bio et je te souhaite une bonne vidéo. Maintenant, quel, type, quel package est-ce qu'il doit y avoir dans votre playbook Il y a des choses qui sont indispensables, d'autres qui ne sont pas indispensables. La première chose, c'est de faire une base. Okay Qu'est-ce qui va marcher contre une 2x2 avec un personnel 10 Ensuite, du coup, tous les ajustements, 3x1, 2x1, donc trips, 2 par 1, donc avec un personnel lourd, donc du coup avec un personnel 20 ou un personnel 21. Donc typiquement, iForm et tous ces trucs-là. 3 par 2, donc personnel 0 et personnel 0, hein, parce que la formation est différente, du, euh, si, vous, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ça, mais la formation est différente du, du personnel. Euh, 4 par 1, et du coup, qu'est-ce qu'on fait sur les motions Ça, ça doit être votre base, ça, ça doit être votre base, ok La base, parce que, si tant que ça, ce n'est pas rentré, ça ne sert absolument à rien d'essayer de rentrer un autre package. A okay. vous de décider si ce package là il va être simple ou pas A vous de décider si ce package là il va être euh, compliqué Et que du coup il y aura très peu de packages à côté A vous de décider si vous voulez avoir plein de packages, Mais du coup plein de packages très simple A vous de décider Moi ce que j'ai envie de vous dire C'est qu'on peut pas être une team qui joue tout high Et on peut pas être une team qui joue single high en même temps Retenez cette règle On peut, on peut, on peut Combien de temps vous avez d'entraînement Combien de coachs vous avez, blablabla okay On peut après du coup dans les trucs dispensables Il y a tout ce qui va être long yardage Long edge, pardon Et third down, ok, troisième down S'il y a un down que l'attaque elle voudrait gagner C'est le troisième down, ok Parce que si on gagne le troisième down ça veut dire qu'on on sort notre cul du terrain L'attaque rentre et on a fait le taf, d'accord Donc du coup dans le long yardage on peut avoir plusieurs choses Un pressure package Moi je fais, pardon c'est pas blitz là, c'est blitz Moi je fais la différence entre un pressure package 5 joueurs Qui rushent Okay Ou un Blitz Package, 6 joueurs qui rushent. Okay Après, on peut avoir un package pour les très longues, X et longues. Okay Genre par exemple, 4e euh, et longue, euh, long, donc 4e et 10, euh, 3e et 10, 3e et 16, 2e et, euh, et 21, euh, tout ce qui est long package. Okay et du coup aussi un, un pre Package qui, qui, qui est complémentaire au long package. Donc un pre c'est par exemple, euh, il reste 20 secondes à jouer, le QB doit balancer la balle. Euh, pour marquer, on est sûr qu'il doit faire un deep shot et on espère que la balle soit catchée. Bah, il nous faut un prevent package, d'accord, par exemple. Et ensuite, du coup, il va nous falloir un short yardage package. Un short yardage package, c'est quoi C'est du coup toutes les situations courtes, red zone, goal line. Là, on va pouvoir avoir un blitz package à 6-7, donc du coup, les très grosses pressions, extreme pressure. Ok, on va avoir besoin de ça et c'est vraiment important. Euh, euh, on peut en avoir besoin en tout cas.